Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Maddy. Alors aujourd'hui on va faire un voyage dans le temps et on va regarder la fameuse affaire Grégory. Donc certains d'entre vous m'avaient déjà posé la question, j'ai dit que j'allais réfléchir. Donc ok, on va y aller, donc on va regarder ce qui ressort. Alors, j'ai à côté de moi euh, les protagonistes de l'affaire, c'était un petit peu compliqué, hein. ça date de 1984. Euh, donc... Euh c'est une histoire familiale il hein, y a des fortes chances donc voilà donc j'ai les personnages que j'ai imprimé à côté de moi c'est plus facile pour moi quand j'ai des visages et donc on va essayer de regarder ce qui s'est passé donc le 16 octobre 1984 le jour de la disparition du petit grégory 4 ans et euh, aussi le jour où on l'a retrouvé euh, noyé ou en tout cas jeté dans la rivière alors on y va donc, je me concentre sur euh, l'enfant. Donc, j'ai pris le jeu de haut, qui est bien parce qu'il euh, y a des symboles et des personnages. Et puis, on verra si euh, je dois compléter par un autre jeu. Voilà. Alors, le 16 octobre 1984, qu'est-ce que j'ai en coupe J'ai deux personnages avec un arc-en-ciel. Donc, il y a de l'eau. Hein, toujours le, le symbole hein, sur les cartes. Hein. Donc, deux personnages déjà, et il y a deux adultes dans l'histoire, à mon avis. On va voir. Donc, Grégory. Alors, j'ai un escalier. Donc, un lion se rend. Un feu vert. Quelque chose qui montre qu'il y a eu une, une, une préméditation, j'ai envie de dire. Et un couple ok donc oui effectivement cette carte là me montre que avec la montre que déjà cet acte là hein, d'enlever de, le petit garçon et peut-être de même de, de le tuer eh bien c'était vraiment euh, c'était planifié donc on va essayer de recourir un petit peu les cartes pour en savoir plus pour avoir plus de détails Alors j'ai ici, j'ai un fouet, là j'ai un âne avec son fardeau, ici j'ai quelqu'un qui est à l'écart, et là j'ai quelqu'un qui, euh, qui a peur et qu'on empêche de parler. Bon, alors ces deux cartes là ensemble, moi ça me fait penser à Muriel Boll, hein. bon. je vous rappelle quand même un petit peu l'histoire, à hein. Muriel Boll. Donc c'est la belle-sœur de Bernard Laroche, qui est lui-même le cousin de Jean-Marie Villemin, oui, je me suis renseignée, qui était le père donc de Grégory. Bon, alors cette fameuse Muriel, eh bien, le jour de la disparition de Grégory, elle a été entendue par les gendarmes, puisque au cours de son premier témoignage, eh bien, elle a raconté être allée, donc, avec son beau-frère... Euh, Bernard Laroche est allé chercher Grégory. Et après, eh bien, elle a, euh, elle a nié ce témoignage. Donc, euh, elle est revenue sur son témoignage et elle a dit que pas du tout. Elle n'a jamais été chercher euh, le petit garçon en compagnie de son beau-frère, euh, Bernard Laroche, mais euh, qu'elle euh, avait pris le bus et elle, est, elle était rentrée chez, euh, je ne sais plus qui, euh, euh, une personne de la famille, je me souviens plus qui enfin bref mais il apparaît que entre le témoignage qu'elle a fait et le fait qu'elle ait contredit son témoignage et bien entre les deux elle ait été battue parce que, elle mettait, parce que son témoignage mettait en, en comment dire euh, mettait, en, en cause, voilà, mettait en cause son beau frère Bernard Laroche chez qui elle vivait bon j'espère que je suis claire et euh, sa soeur, donc, euh, la femme de Bernard Laroche, n'était pas du tout euh, contente de ce témoignage hein. Et donc à mon avis il y a eu des pressions familiales Bref, tout ça pour dire que oui, à mon avis, ça c'est Muriel et qu'elle a bien été battue hein. Donc on l'a empêchée de dire quelque chose Donc déjà, moi, mon, euh, mon intuition c'est qu'effectivement elle sait des choses Muriel Ou elle a vu des choses Et qu'on l'a empêchée de parler alors, on va rester sur elle, si vous voulez bien, parce qu'elle ressort. Donc, si elle ressort, c'est qu'elle est importante. Alors, qu'est-ce que euh, qu'est-ce que peut nous dire Muriel Alors, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que Muriel a vu Qu'est-ce qu'elle a fait On va donc on va mettre deux cartes, on va voir. Donc, il ah, y a une agression qui ressort ici tout de suite. Hein. Et donc là, il y a un clown. Ah, c'est un peu bizarre. Alors un clown, c'est quelqu'un qui, euh, qui dissimule son apparence. Alors, euh, pour avoir l'air sympathique. C'est une carte un peu bizarre. Mais par contre, ici, on a bien l'agression. Alors l'agression, ça peut être aussi le fait que ce soit elle qui a été agressée. Hein. Et pas forcément qu'elle ait assisté à l'agression. On va rester un peu plus parce que le clown, je le comprends pas trop. Alors, qu'est-ce que c'est que ce clown quel, quel rôle il a ce clown Il est en relation avec deux personnes. Je pense que l'une des deux, c'est Muriel qui est rentrée chez elle. Et qui a laissé une personne aller euh, ailleurs donc le clown ça fait quand même penser à quelqu'un qui dissimule son apparence ou qui porte un masque et alors l'agression mais ben, je pense que l'agression elle est plus à mettre en relation avec le fouet hein. c'est plus par là bon donc euh, en fait ces cartes là ce qui est sûr c'est qu'elle a vraiment été battue ça ressort Là par, contre, euh, là, par contre, il y a quelque chose. Et là, après, on ira regarder après. Bon, là, quelqu'un qui est à l'écart, qui observe les autres, ça me fait vraiment penser à, au clan familial où il y a une personne au moins qui se sent à l'écart. Bon, on ira regarder après aussi. Euh, alors, on va continuer encore avec les symboles et puis après, j'irai chercher éventuellement les, les, les mots. Alors on va rester par là et par là et on va mettre une carte là. Voilà. Ouais, hein, j'ai l'enfant qui ressort là quand même. Hein. Tout de suite. Hein. Et là, l'enfant qui a été enlevé. Hein. L'enfant le, le, qui prend son envol, donc c'est euh, quand, quand il est quand il a été enlevé. Donc comme j'étais partie sur Muriel, à mon avis, elle sait vraiment des choses. Hein. Alors, on va peut-être poser des questions par rapport à ce clown, puisque j'ai quand même des suspects, on va dire. puisque j'ai lu un petit peu l'histoire. Hein. Bon, moi, j'avoue que je ne savais pas grand-chose sur cette histoire familiale. Euh, alors, apparemment, l'oncle et la tante du, de Jean-Marie Villemain, donc père de Grégory, sont quand même suspects. Donc, Marcel Jacob et Jacqueline Jacob. Euh, ces deux-là apparemment détestaient leur neveu euh, Jean-Marie, une histoire de, de jalousie, et donc ils sont suspects. Alors, euh, ce clown, est-ce que c'est un des deux euh, Parce qu'on avait quand même un couple au début. Est-ce que c'est Marcel Jacob ou Jacqueline Jacob, qui se sont donnés une apparence peut-être, euh, on va dire, sympathique auprès de l'enfant, hein, pour l'enlever donc, est-ce que c'est... Est-ce euh, qu'on peut avoir des informations sur ce clown Est-ce que c'est Marcel Jacob ou Jacqueline Alors, j'ai juste euh, quelqu'un qui est dans une situation d'enfermement. Bon. Alors, ça, ça je suis reparti sur le petit garçon, là, qui a été enlevé et enfermé. Bon. Ok. Euh... Ah, je n'ai pas dit que ce serait facile. Hein Alors, le clown, le clown, c'est par rapport à quoi ou à qui c'est alors c'est ce clown qui a ligoté le petit garçon parce que là j'ai euh, quand on attache quelqu'un donc c'est bien ce clown là qui alors qui est masqué hein, donc euh, pour moi c'est quelqu'un euh, bah oui on sait toujours pas qui c'est aujourd'hui hein. donc c'est bien ce clown là qui a qui est intervenu et qui a emprisonné l'enfant et qui l'a ligoté hein, parce qu'on a on a un lien ici euh, alors qu'est-ce que je vais prendre comme euh je vais continuer quand même avec ce jeu-là. Mais par contre, je vais mettre une carte sur le clown. Alors, le clown, toujours avec mon jeu en allemand. Hein. Peut-être que je le commande en français pour voir s'il existe en français, ce jeu-là. Euh, alors, le clown, le clown. Le clown, ah, j'ai le jeu sur le clown. OK. Donc, ça va ensemble. Hein. Je pile ces jeux. Donc, le clown, donc quelqu'un qui s'est donné euh, une apparence plutôt ludique donc quelqu'un qui est en relation donc qui est venu chercher le petit garçon peut-être pour lui dire de, de jouer avec lui ce genre de choses hum, ok je, je pense pas que ce soit le petit garçon qui est en train de jouer hein, parce que là j'ai un clown quand même donc c'est pas ça c'est vraiment une autre personne alors la mère et l'enfant alors là j'ai une femme qui intervient ah, j'ai une femme qui intervient et qui parle, qui parle au petit garçon, à mon avis. Donc, c'est pas sa mère, à mon avis. C'est une autre personne, puisque la mère, elle était dans la maison. Donc, il y a quelqu'un qui est venu, une femme qui est venue et qui a parlé à l'enfant. Bon, alors, on va essayer d'en savoir plus sur cette femme. Bah, ça peut être justement cette Jacqueline Jacob. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle lui a dit Le père. Alors, le père... Alors, est-ce qu'elle lui a dit euh, qu'elle allait enfin, qu l'emmener euh, auprès de son père, par exemple C'est possible, hein, parce qu'il a bien fallu trouver une raison pour emmener ce petit garçon qui est en train de s'amuser. Alors, emmener auprès de son père. Et là, il y a le jeu. Ouais, il y a... Je me demande s'il n'y a pas un couple. Oui, hein. oui, ouais, tout à fait. Il doit y avoir un couple qui est intervenu. On va voir. On va essayer d'aller plus loin par là. Alors là il y a des cartes. Bon. Pas trop ce que ça vient faire. Jouer aux cartes, mais enfin je crois pas que ce soit ça. Euh... C'est quoi ce clown Ah là, il y a un tourbillon. Là, on, on va vraiment vers les choses. Quand il a jeté. Il était jeté à l'eau, hein. donc il y a bien il y a ce clown et cette femme à mon avis hein. et l'enfant il est là et là il y a le tourbillon, donc c'est quand il a été mis à l'eau bon euh... ah, j'ai oublié de retourner ici il y a aussi de l'argent ah ok, donc là on a quelqu'un qui regarde quelqu'un d'autre il y a des questions d'argent moi ça c'est la jalousie, c'est peut-être le motif hein. alors cette personne là ouais, il y a des questions d'argent on va essayer de mettre une carte ici ça sent la jalousie, tout ça. Alors, il y a même la question d'avoir de, des dettes. Hum. Euh, alors, je vais me recentrer sur, euh, alors, sur Bernard Laroche. Tiens, on n'en a pas parlé aussi. Est-ce que c'était Bernard Laroche qui est venu chercher le petit garçon euh, Alors là, je vais mettre une, une, une carte dessus. C'est intéressant parce que ça, ça veut dire que c'est quelqu'un... Qui a été intimidé. Alors, intimidé et là on a un homme qui apparaît comme étant quelqu'un de puissant. Alors, j'étais partie sur Bernard Laroche par là, qui a été intimidé. Et là, on a le clown qui a appelé, l'appel, hein, c'est appel aussi, hein, parfois c'est phonétique, qui a appelé le petit garçon peut-être pour jouer. Bon, ok. Alors, pour jouer, et il y a une femme ici qui lui a parlé de son père. Bon, ok. J'ai l'impression que je suis en train de voir un peu ce qui s'est passé. Et il y a encore un autre personnage ici qui a été intimidé et auquel on a demandé de l'aide. Mais ça peut être les trois. Hein. Ça peut être euh, euh, le Marcel Jacob, sa femme, et puis le Bernard Laroche. Moi, je, je me demande si ce n'est pas ces trois-là. Hein, parce que j'ai l'impression qu'il y a trois personnes. Alors, on va rester encore sur ce fameux clown, là, qui m'intrigue. Ouais, il y a encore l'eau qui ressort, hein. Ouais, je, je me, moi, je pense, il hein, y a une l'eau, il y a le tourbillon. Bon, alors, qui est-ce qui a fait du mal au petit garçon On va essayer de savoir. Est-ce que c'est euh, un des trois, là, le Bernard Laroche Donc, est-ce est que c'est un homme ou est-ce que c'est une femme On va voir ça. Alors, il y a l'arc-en-ciel, ici. Donc, il y a toujours le pont. Alors, je ne sais pas si on l'a jeté d'un pont ou d'un endroit où on peut jeter... un. Quelqu'un, on se rapproche. Alors, qui est-ce qui agit J'ai une femme. J'ai une femme. Alors, peut-être une femme avec des connaissances médicales. Qu'est-ce qu'elle a fait cette femme Pourquoi est-ce qu'elle ressort en infirmière Il ouais, y a bien les questions de forêt d'arbres. Pourquoi est-ce que j'ai l'infirmière qui ressort La tortue, donc ça c'est la lenteur. Ah ok, donc elle, c'est une femme qui ressort. Donc je pense qu'elle a donné quelque chose à l'enfant à boire et que peut-être qu'il y avait une drogue dedans. C'est pour ça que j'aurais l'infirmière. Parce que l'enfant ne s'est pas débattu. Il n'y avait pas de, de coups ou quoi que ce soit. Hein. Bon. Euh donc je pense que je pense que cette femme-là. Alors, je ne sais pas, d'une façon ou d'une autre, elle a donné quelque chose à l'enfant. Hein, Peut-être pour le calmer ou pour qu'il ne se débatte pas ou ce genre de choses. Bon. Ok, donc là on a une information intéressante. Euh... Ok. Donc il y a une femme qui est intervenue, je pense que c'est la même. Hein. Et il y a un homme qui est déguisé en clown. Peut-être une façon de, pour attirer l'enfant. Le, Ensuite, il y a bien eu les histoires euh, d'aller au bord de la rivière. Alors, est-ce qu'il y a eu... Euh, est-ce que c'est un de ces trois-là Donc, qu'est-ce qui s'est passé après Donc, il y a toujours le... le ouais. Donc, on retrouve encore... <coughs> pardon. Un homme qui s'agenouille et qui parle à l'enfant. Vous voyez, je, je, je suis dans, vraiment dans les histoires, dans, dans l'enlèvement, là, en fait. Donc, qu'est-ce qu'il lui dit On va voir. Je pense qu'il y a des histoires de d'aller de, jouer parce qu'elle clown. Ah, il y a quand même une hésitation aussi. Hein. Il y a une hésitation par rapport à l'enfant. Ou alors c'est l'enfant qui a hésité à le suivre. Alors, il y a une question d'église ou d'idéologie ici. Qui ressort. Et ici, j'ai la violence. Ouais, bon. Ben écoutez, pour moi, c'est ça, hein, parce que là, j'étais restée sur les, les, les, le couple Jacqueline-Jacob, Marcel-Jacob, et avec le euh, euh, Bernard Laroche. Donc là, alors, on va essayer de reprendre l'histoire. Ok. Bon, là, par contre, je vois pas trop, mais euh, ça peut être une demande, hein, parce que c'est comme si c'était un hôtel. Donc, euh, comme une église, à l'église, on prie, on demande. Bon. <coughs> Pardon. Alors, reprenons. Ici, on a, euh, parce que je crois que j'ai l'histoire en fait, hein. on a donc quelqu'un qui a un problème d'argent et qui regarde quelqu'un d'autre. Bon, donc ça je pense que c'est Jean-Marie Villemin qui effectivement euh, euh, avait plutôt un succès dans son travail. On peut imaginer aussi qu'au niveau financier, il s'en sortait bien. Et que ceci a suscité la jalousie de la part de quelqu'un qui, peut-être, avait des dettes, ou qui n'allait pas bien financièrement, hein, la jalousie. Hein. Bon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite On a eu Muriel Bolle, il faudra qu'on vienne sur elle après, qui a vu quelque chose et qui a été battue. Là, on avait euh, tout au début euh, l'histoire du fouet, puis l'histoire du, du marteau en pierre. Ouais, donc, elle, elle a, vraiment, euh, euh, elle a vraiment été battue, mais vraiment euh, fortement, parce que j'ai à la fois le fouet et à la fois le marteau. Bon. Pour l'empêcher de parler, à mon avis, oui. Ensuite, on a eu tout de suite euh, l'enfant ici, qui a peur, qui crie. Mais au départ, eh bien, je pense qu'il a été donc contacté. Alors, contacté par une femme, ici. Alors, j'ai le père. Hein. Euh, la femme avec le père. Alors, ça peut vouloir dire. Alors, attendez. Euh... Le père... Alors, soit elle lui a dit que euh, elle allait l'emmener auprès de son père, par exemple. Soit le clown, ici... Alors, pour... Ouais, l'emmener auprès de son père pour s'amuser, par exemple. Pour s'amuser avec lui. Hein Bon. Je cherche une explication, parce que j'ai quand même le clown avec le jeu. Donc, elle lui a parlé, ici. Elle a dit qu'elle allait l'emmener auprès de son père pour s'amuser avec son père. Bon. Et ensuite ici, j'ai l'enfant qui a peut-être un petit peu fait preuve d'hésitation. Et il y a cette fois un homme qui est intervenu et qui lui a aussi parlé. Ok. Hein, qui l'a appelé et qui lui a parlé. Bon. Ensuite, on a ici l'enfant qui a été ligoté et qui a été emprisonné quelque part. Hein. Il a été emmené ailleurs. Bon. Et ici, j'avais bien la mer et puis le tourbillon. Donc, euh, on peut imaginer que c'est que quand on jette quelqu'un dans l'eau. Et j'ai oublié de dire que je pense que cet enfant... a Alors, soit il a bu quelque chose et puis il y avait, je ne sais pas moi, un somnifère dedans. Hein. Soit, comme c'est l'infirmière, peut-être qu'il a eu une piqûre. Alors, je ne sais pas. J'aurais quand même tendance à, à penser qu'on lui a donné quelque chose pour l'endormir, par exemple. Hein. Un verre d'eau avec... Euh, et donc là, c'est pour ça que j'aurais l'infirmière. Donc, c'est plutôt une femme qui lui a donné quelque chose pour, euh, bah, pour le, le rendre inconscient. Bon. La tortue me montre simplement que ça a mis un petit peu de temps. Alors, je pense que c'est ça. Ok. Alors là, il y a une autre personne ici qui a été intimidée. un de Schusterne s'est intimidé euh, par quelqu'un d'autre euh, qui a un pouvoir sur lui. Je pense que c'est ça. Alors, ça peut être ce fameux Bernard Laroche, hein qui a été intimidé par euh, euh, par Marcel Jacob je crois que c'est Marcel Jacob qui l'a élevé me semble hein. et donc euh, il a eu un rôle à jouer et puis là, ben, quand même, hein, la main tranchée donc ben là c'est euh, la violence hein. bon, ok alors euh, on va revenir vers, euh, vers Muriel et éventuellement Bernard Laroche, si je ne me suis pas trompée alors attendez, on va ressortir, Muriel qui est par là qui est un témoin, voilà, et qui a vu des choses. Alors, elle a vu, à mon avis, un couple, là. Hein. Donc, je pense vraiment que c'est nos fameux Marcel Jacob et puis euh, Jacqueline Jacob. Bon, C'est peut-être un peu de, de l'a priori, mais euh, bon, ils sont quand même suspects, ces deux-là, parce qu'ils détestaient euh, leur neveu. Là. Or, il y a des histoires de jalousie, là-dedans. Alors, on va mettre en perspective, donc, Muriel, ici, qui a vu quelque chose. Et puis, ici mon ami à mon avis bernard alors on va revenir sur muriel donc muriel donc muriel euh, alors elle apparaît comme étant faible quand même hein, ici malade alors il est possible que cette histoire l'ait rendue malade aussi hein. ça ça m'étonnerait pas hein. mais bon alors, je revenir sur ce qu'elle a vu ah, C'est pas, pas facile. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle a vu, Muriel Parce qu'il y a quelque chose. Alors, justement, elle euh, elle a chanté. Alors, elle a chanté, ça veut dire qu'elle a parlé. Il hein. faut prendre encore une fois les cartes symboliquement. Donc, elle a dit quelque chose. Donc, elle a dit quelque chose. On va mettre une carte sur euh, le fait qu'elle ait chanté hein, ou qu'elle ait parlé. Donc, elle a, justement, elle a parlé et oui, elle a parlé et ça a donné beaucoup de chagrin. Ouais. Donc ce qu'elle a dit euh, a provoqué beaucoup de chagrin, beaucoup de soucis. Hein, cumère, c'est ça. Donc justement. Et donc à mon avis, elle a regretté après. Mais alors, qu'est-ce qu'elle qu a, elle a dit ce qu'elle a dit Est-ce qu'elle a dit euh, Pardon. Est-ce que ce qu'elle a dit était juste Alors, euh, toujours le médecin là le médecin. Alors, est-ce qu'elle a assisté au fait qu'on ait donné quelque chose au petit garçon Parce que là, c'est le, mé le médecin qui... Euh... C'est bizarre. L'autre personne, elle est cachée. Hein le médecin qui examine, le médecin qui voit. Et le médecin qui prend soin. Je sais pas pourquoi j'ai ce médecin-là. Il y a quelque chose. là. C'est un homme aussi qui est âgé. Il euh, y a des vantardises ici. Il y a quelqu'un qui se vante. Quelqu'un qui se vante. Euh... Qu'est-ce que a bien pu voir Muriel Ah, j'ai le couple de personnes âgées qui ressort. Ouais, donc pour moi, les personnes âgées, c'est Marcel Jacob et Jacqueline Jacob. Donc, elle les a vues. Elle les a vues. Ouais. Je ne vois pas trop la carte ici. Mais bon, je comprends pas trop ici. Mais ça va peut-être me venir après. Et donc, elle les a vues. Ouais, non, mais elle a peur de la justice, elle a. Hein. Elle a, eu, elle a eu très peur de la justice, Muriel. Donc elle l'a déjà vu. Et alors, est-ce qu'elle a vu aussi Bernard Laroche ben, Je crois que Bernard Laroche l'aimait bien. Hein Peut-être même un petit peu plus que ça. Il hein une affection là, pour lui. Hein Attendez, parce que le médecin-là, il a quelque chose. Je me demande si elle n'a pas assisté quand même à... Alors, elle a dit qu'elle ne sait rien. Mais elle a vu quelque chose. On va remettre une carte ici, je ne vois pas ce que ça vient faire là. C'est la honte. Ouais, donc ça, c'est bien la honte. Hein. Bon, je crois j'ai compris là. Là, en fait, Muriel, elle a eu honte parce que, en fait, euh, elle, avait, elle a été prise en charge quelque part par euh, Bernard Laroche et sa femme. Hein. Donc, c'est ça, en fait. Donc,. Euh, et or, elle a, euh, son témoignage a incriminé définitivement Bernard Laroche. Ok. Donc, c'est ça. Ok. Ouais, mais il y, y a vraiment un couple de, de personnes âgées. Hein. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces deux-là C'est bizarre parce que eux, ces deux-là, ils ressortent comme des gens euh, qui n'ont pas beaucoup d'argent ou qui sont en situation euh, un peu, comment dire... Ont pas, oui, ils ont pas beaucoup d'argent, quoi. Ouais, donc il y a des histoires d'argent là-dedans. Bon. J'arrive pas à voir ce que Muriel a vu. Alors, on va essayer peut-être avec un autre jeu, euh, peut-être avec avec la triade. Parce que j'en ai sorti quand même pas mal ici. Alors, qu'est-ce que Muriel a vu hein, On va, on va, on va essayer de compléter avec un autre jeu. oups Alors, ici, j'ai une prière qui s'est retournée. Donc on lui a demandé quelque chose. Qu'est-ce que Muriel a vu? Il y a les deux petits les, les deux personnes âgées ici. Donc est-ce qu'elle est-ce qu'elle a vu quelque chose, Muriel Alors j'ai tentation et pardon. Ouais, donc ça, c'est des choses malhonnêtes. Et puis il euh, y a le fait que euh, bah, c'est comme si elle s'excusait, quoi. Ouais. Alors, qu'est-ce que Muriel a vu Ouais, bon, bah j'ai l'épreuve et l'arme. Donc, elle a quand même assisté à des choses. Euh, euh, alors, attendez. Épreuve et arme. Ouais, non, ça, c'est autre chose. Ça, c'est à mon avis le fait que, à cause de son témoignage, son beau-frère a été euh, tué par arme. Bon, OK. Et donc, elle a honte. Hein. En fait, là, par rapport à Muriel, je suis vraiment plutôt sur ses émotions et ses sentiments, hein qu'elle ressent la honte euh, le fait qu'elle a été battue ça ressort ça la rend malade et donc à mon avis elle se sent évidemment coupable du fait que son beau frère a été tué par Jean-Marie Villemin alors par rapport à ce qu'elle sait elle c'est du, du mal à sortir hein. alors qu'est-ce que Muriel sait L'adversaire, quand même. Hein. Donc, elle, elle sait qui c'est, à mon avis. Hein. Quelque part, je pense qu'elle a peur aussi. Hein. Ouais, j'ai vraiment des mauvaises cartes, là. Les mensonges. Ouais, bon, pour moi, Muriel, elle n'a pas dit la vérité. Il hein. y a bien des mensonges ici. Hein. Elle sait très bien ce qui s'est passé. Mais elle ne le dira pas parce qu'elle a peur. Alors, est-ce qu'elle a vu... Euh, est-ce qu'elle a vu l'enfant être enlevé Alors, elle sait qu'il y a eu un accord qui a été fait ici. Ou un pacte, hein. Ouais. Mais elle, elle est elle est dans le dans, la, dans, le, dans le, tunnel et, euh, à mon avis, elle ne dira rien. Psychologiquement, ça a été très dur pour elle, hein. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi... Quel était son rôle dans cette histoire, moi Est-ce qu'elle elle a vu... Euh, Est-ce qu'elle a vu euh, Bernard Laroche Est-ce que Bernard Laroche était en relation avec elle Alors, Ça, c'est l'enfant, éventuellement. Ouais, donc il y a bien eu euh, des, une communication, hein est-ce qu'il a été la chercher en voiture pour aller chercher le petit garçon Elle a vu des choses. Hein. Moi, je, je suis sûre qu'elle a vu des choses. Elle sait des choses. Elle a vu des choses. Hein. Bon, OK. Alors, on va revenir par là. Je ne sais pas la voiture qui est sortie. Est-ce que les époux Jacob ont été chercher euh, le petit garçon en voiture Ou est-ce qu'ils l'ont emmené en voiture Bon, Ici, l'emmener dans un endroit. Ça peut être dans un bureau, ou dans une maison. Ouais. Bon. Et il y a bien eu agression. Hein. Ouais. Ok. Bah oui. Hein. Bon. Donc oui, bah, je pense que c'est bien les époux Jacob. Hein. Ça ressort quand même. Hein. Et qu'elle, Muriel, elle a été témoin de certaines choses. Je ne sais pas exactement ce qu'elle a vu, mais euh, elle sait des choses. Alors, on va essayer de revoir le rôle de Bernard Laroche dans cette histoire. Peut-être que ça sortira mieux. Qu'est-ce que Bernard Laroche a fait Ah, il a aidé, hein. Et soutenir. Il a, il a été soutenir, euh, à mon avis, son... Alors, je sais pas, au niveau de la famille, c'est qui Marcel Jacob et Jacqueline Jacob, euh, je regarde ce truc là, euh, alors, ouais, c'est le, alors sa mère est morte euh, quand elle l'a mis au monde, et donc il a été élevé euh, par Marcel Jacob et Jacqueline Jacob, Ouais. Ok. Donc c'est son oncle et sa tante aussi hein. Ouais donc il y avait des liens quand même hein. Ouais puis il y a la salle de bain Alors il y a une histoire de salle de bain dans cette histoire aussi hein. Alors il n'est pas sûr que le petit garçon ait été noyé dans le dans la rivière hein. Si ça se trouve... Il est possible qu'il ait été noyé à la, dans une salle de bain. Ouais. Ouais, bon. Ben, moi, euh, je pense que ce Bernard Laroche, il s'est trouvé dans une situation euh, où il était coincé, ici. Bon, le paysan qui s'aime, je ne sais pas trop. Alors, s'aime, s'aimer. Ah oui. Toujours phonétiquement. Hein. Semer, s'aimer, aimer. Bon, je pense qu'il y a de l'affection, effectivement. Enfin, il y avait de l'affection, effectivement, entre Bernard Laroche et son oncle et sa tante. Et qu'il a été les aider, hein, à mon avis. Il les a aidés. Mais c'est tout, quoi. Je ne vois pas qu'il ait, euh, ait fait quelque chose de spécial au petit garçon. Je pense qu'il a juste donné un coup de main, si je puis dire. À son oncle et à sa tante, pour moi, c'est les, les époux Jacob. Là, hein. est-ce qu'on peut confirmer que c'est bien ces deux-là? Parce que bon, j'ai quand même les, les, les personnes âgées qui sont sorties là en dessous, ici. Donc, ces deux-là, tiens, on va mettre une carte dessus. Il y a bien le couple, hein. ouais. Et là, j'ai de sorne, de sorne, c'est la colère. Hein. Donc, euh, ils étaient bien en colère. Bon, ok. Bah oui, donc, euh, je dirais que... Alors, comment je vois les choses Donc, le petit garçon a été certainement approché par euh, son grand-oncle et sa grande-tante, hein, Marcel Jacob, Jacqueline Jacob, qui ont, à mon avis, euh, on voyait au début, hein, la, la grande-tante a dû lui dire qu'ils allaient l'emmener euh, s'amuser avec son père, hein, je pense. Et ensuite, euh, ils l'ont emmené. Alors, il y a une histoire de salle de bain qui est apparue après. Donc, et une histoire de verre d'eau. Donc, ils ont dû lui donner quelque chose pour l'endormir. Le, et j'ai peur que le petit garçon ait été noyé dans une baignoire, moi. C'est horrible ce que je suis en train de dire. Mais bon, il y a quand même la salle de bain qui sort. Hein. Et qu'ensuite, il a effectivement été jeté à l'eau. Hein. C'était les cartes qui étaient sorties, là. Le rôle de Muriel n'est pas clair. Mais elle savait des choses. Bon, elle, elle se reproche surtout d'avoir parlé, il hein, y a la honte, etc. Euh, parce que, parce qu'elle a parlé, on avait vu tout à l'heure avec la triade, eh bien, ça a entraîné une épreuve par l'arme, donc euh, euh, pour son euh, son beau-frère Bernard Laroche, qui a été abattu d'un coup de fusil. Hein, donc, effectivement. Bon, Bernard Laroche en lui-même, à mon avis, il a aidé, mais son rôle aussi, là, est pas clair. Hein, il a été intimidé. Et il a été aidé pour soutenir, à mon avis, son oncle et sa tante. Je ne sais pas trop ce qu'il a fait, mais enfin, il leur a donné un coup de main, apparemment. Bon. Et ça, Muriel, quelque part, je pense qu'elle le sait. Alors, attendez, parce que, est-ce que je vais trop vite Est-ce qu'elle le sait Est-ce qu'elle ne le sait pas Moi, je pense qu'elle le sait, quand même. Ou est-ce qu'elle ne sait pas du tout Elle se reproche son témoignage envers Bernard Laroche, parce que celui-ci, à cause de ça, il a été tué. Bon, ça, c'est sûr. Et que, euh, bon, bah c'est sûr, il hein, y avait des histoires de colère ici, hein, par rapport à, à Jean-Marie Villemain. Et à mon avis, il euh, y, y a bien eu, effectivement, agression envers le petit garçon. Ouais. Mais alors, je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce que Muriel a fait dans cette histoire. Est-ce qu'elle savait quelque chose Parce que je... Ou est-ce qu'elle a juste été aussi euh, intimidée euh, par les gendarmes et elle a dit n'importe quoi ah, il y a l'accident qui sort. Est-ce que est -ce que Muriel a vu quelque chose Ouais, bon. Ben moi, elle, elle a, À mon avis, elle a assisté au fait que euh, le, le, le petit garçon a bien été, cher, été cherché. Hein. Ça, c'est quand on fait rentrer les moutons dans l'enclos. Donc, euh, c'était pas les moutons dans l'enclos, mais c'est le petit garçon qui, est, qui, est, qui a été cherché, euh, euh, plutôt qui a été emmené dans un enclos. Hein. Donc, elle l'a vu, ça. Hein. Mais je crois qu'elle n'avait a, elle a, elle pas compris que ça irait aussi loin. Hein. Là, c'est une erreur qui a été commise. Donc, elle sait très bien que le petit garçon a été emmené quelque part. Mais elle n'avait pas, pas compris que ça irait aussi loin. Elle a peut-être vu, ou elle a peut-être compris que, euh, que c'était juste une blague, quelque chose comme ça. une mauvaise plaisanterie. Et puis que les choses ont dégénéré après. Ouais. C'est ça, hein. Ouais, miroir, euh, miroir qui déforme les choses, elle n'avait pas compris, hein. C'est le, le reflet de la réalité, mais c'est aussi parfois quand on déforme les choses, le miroir. Hein. Donc, on va re revenir sur les époux Jacob, là. Ouais, en plus, ça a été prémédité, tout ça. Hein. Ouais. Bon, alors, une dernière carte. Bon, ça, c'est encore Muriel, hein, qui se retrouve toute seule ici, triste, déprimée. Et il a vraiment envie de faire une coupure par rapport à cette histoire. Bon, ok. Bon, ben, moi, je pense que c'est ça, hein. Bon, le, le, le... Je sais pas exactement ce que fait Bernard Laroche dans cette histoire, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a vraiment donné un coup de main à son oncle et sa tante, qui, eux, étaient vraiment en colère. Et qui se sont, eux, à mon avis, ces, ces gens-là, qui euh, ont agressé l'enfant. Hein. Et Muriel le sait, hein. Elle sait des choses. Hein. Elle, au moins, elle sait que l'enfant a été emmené quelque part. Hein. Ça, elle le sait. Alors, peut-être qu'elle ne sait pas par qui, mais elle s'en doute, à mon avis. Hein. Et qu'elle n'avait pas vu euh, vraiment la, la réalité des choses. Hein. Elle n'avait pas compris ce qui s'est passé. Hein. Bon, ensuite, je pense vraiment que euh, le fait qu'elle ait incriminé son beau-frère, c'était quelque... Bon, quelque chose... Bon, déjà, c'est quelque chose qu'elle regrette énormément parce qu'elle se sent coupable de sa mort, mais c'est aussi... Euh... Alors, je pense qu'il y a une part de vérité dedans. Hein. Mais je ne pense pas que Bernard Laroche ait... ait euh... Bon, il a donné un coup de main, mais je ne pense pas qu'il ait été plus loin que ça. Peut-être que... Ouais, je ne sais pas exactement quel a été son rôle dans cette histoire. Il a aidé vraiment son oncle et sa tante, mais on ne sait pas exactement ce qu'il a fait. Ouais. On ne sait pas exactement ce qu'il a fait. Il les a aidés, c'est tout. D'une façon ou d'une autre. On essayer de voir ce qu'il ce qu a bien pu faire. Hein. Ça ne ressort pas. Hein. Ouais. Il apparaît quand même comme quelqu'un de faible, Bernard Laroche. Hein. Et éventuellement, peut-être qu'il boit même, qu'il hein. buvait un petit peu. Qu'est-ce qu'il a fait par rapport à l'enfant Ouais, donc... Euh... Il, a quand même, il a quand même eu un rôle à jouer dans cette histoire, hein. Ça me fait penser au corbeau ça par là le corbeau bon, bon je sais pas pour bain hein, la roche ça ressort pas par contre là on a bien des choses négatives bon ok alors j'espère que vous avez quand même à peu près compris c'était un peu compliqué à trouver mais euh, je pense que effectivement il y a malheureusement est possible que ce soit le Marcel Jacob et sa femme hein, les, les, le couple âgé qui est sorti qui était en colère, il y avait le tsorn, tsorn ça veut dire colère, et euh, il y a bien les histoires d'agression avec le verre d'eau aussi, hein. donc je pense que la femme euh, a donné quelque chose à une drogue pour endormir le petit garçon, qui, en, qui a été ligoté. on avait ça aussi, qui à mon avis a été noyée euh, certainement dans la baignoire, et puis ensuite qui a été jeté à l'eau, c'est horrible, hein. Bon, c'est ça que je vois moi. Le rôle de Bernard Laroche, je ne sais pas exactement ce qu'il a fait. Il a donné un coup de main, donc il a aidé, d'une façon ou d'une autre. Il y a bien le, le, ici le fait qu'il ait, qu ait aidé son oncle et sa tante. Et il n'est pas impossible que Muriel... Euh... Alors, je ne sais pas exactement si elle a participé à cette histoire, mais elle, a, elle sait des choses ou elle a vu des choses. Mais peut-être pas suffisamment. Ce qui est sûr, par contre, c'est qu'elle qu se reproche son témoignage par rapport à son beau-frère. Euh, ça, c'est sûr. Ça, elle s'en veut énormément. Euh, et par rapport à son témoignage, elle a été sévèrement battue. Hein. On avait le marteau et on avait le fouet. Hein. Donc là, elle a reçu des coups, c'est sûr. Hein. Bon, euh, Et qu'elle a envie de faire une coupure dans cette histoire. Voilà, donc, euh, bon, c'est relativement euh, clair c'est juste le rôle de Bernard Laroche que j'arrive pas trop à comprendre mais par contre là on a bien on a bien l'agression du côté du couple Jacob hein. c'est là. Hein. et le, le fait qu'il soit quand même effectivement très très négatif allez je vais remettre quand même une dernière carte sur, sur Bernard Laroche alors, quel a été son rôle dans cette histoire bon, il a aidé, mais qu'est-ce qu'il a fait par rapport à l'aide Ah, il est possible quand même qu'il ait... Qu ait aidé à tenir l'enfant. Hein. Ouais. Ça fait penser à donner un coup de main, moi. C'est peut-être ça, donner un coup de main. Ouais, c'est ça. Il a donné un coup de main. Mais plus, on n'en saura pas. Il ne saura pas plus, hein. Tout ce que je peux dire, voilà. Bon, bah écoutez, merci d'être resté jusqu'au bout. C'était pas facile, hein. mais euh, bon, pour moi, à mon avis, euh, oui, ouais. si c'est bien les les, les, les les personnes âgées qui sont sorties, quand même. Hein. Si bien les personnes âgées qui sont sorties, hein. je pose qu'elle est la carte, elle est en dessous. Mais euh, le couple de, de personnes âgées qui sont là, qui sont pleines de colère, hein. voilà. Ici, c'est de là avec la colère. Donc pour moi, oui. Je pense qu'ils ont des choses à se reprocher. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Au revoir.